Bonjour à tous et à toutes, bienvenue lundi matin, il est 10 h Vous avez votre dose quotidienne de bonnes méthodes et de bonnes pratiques en sciences de l'information, délivrée pour vous par les bibliothèques avec votre café. Avec nous, nous avons aujourd'hui Marie-France. Bonjour Marie-France. Bonjour, bonjour Pascal. Ça va bien oui, ça m'a dit, toi Super. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans la fenêtre de chat. Et euh, ça me fera plaisir d'y répondre à la fin de la présentation. Alors, euh, euh, ou d'essayer d'y répondre, parce que tout de suite, ça peut devenir très complexe, euh, la bibliométrie, et je ne suis pas un expert en bibliométrie. Moi, je suis un expert en explication de tout. Alors le but d'aujourd'hui c'est de vous donner une culture générale suffisante pour euh, pouvoir discuter de bibliométrie à la machine à café et de savoir de quoi on parle, de savoir les grands thèmes, les grands problèmes euh, mais on n'ira pas dans le détail Alors, euh, mais par contre je saurai vers qui vous orienter pour avoir les réponses que vous voulez Alors aujourd'hui le but c'est vraiment de faire une initiation à la notion de bibliométrie. Euh, petite question technique, Marie-France, est-ce que tu entends les voitures qui passent dans la rue Parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte. Non, on les entend pas. Super, alors je vais laisser la fenêtre ouverte. Alors c'est parti. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui Eh bien, on va voir qu'est-ce que c'est que la bibliométrie. Qu'est-ce que c'est C'est en fait le fait de donner des chiffres derrière des documents. Euh, la bibliométrie, c'est en fait une méthode de calcul quantitative, une méthode de calcul statistique numérique pour évaluer la recherche. Donc l'objectif, c'est d'évaluer la recherche. Et en fait, on va l'évaluer d'une manière exclusive, c'est uniquement via le, leur, sa publication. Donc tout ce qui n'a pas été publié, ben, on ne le verra pas avec les indicateurs bibliométriques. Alors donc en fait, la recherche publie des documents, c'est... Publication, on va les calculer, les trier, les agglomérer, les agréger pour avoir des données numériques et ensuite euh, pouvoir en discuter. Voilà, donc c'est ça la bibliométrie. Euh, alors, il y a plein de sous-thèmes de la bibliométrie, des fois c'est un peu des synonymes. Alors par exemple, infométrie, ça serait pour tout ce qui concerne toutes les sciences de l'information. La scientométrie, ça serait euh, la science en général. La webométrie, ben là vous connaissez peut-être, hein, c'est le nombre de clics, le nombre de parcours, le nombre de temps où une personne reste sur une page. Donc là c'est pour les pages web. Et il y a aussi un petit nouveau qui vient de sortir il y a quelques années, c'est ce qu'on appelle les alt metrics. Alors on va voir que la bibliométrie s'attache vraiment à la citation scientifique en général. Donc combien de fois un article a été repris par d'autres articles Et on a décidé de créer, il y a quelques années, plein d'acteurs, ce qu'on appelle les euh, des indicateurs de médiatisation de la recherche. Donc, combien de fois un article a été tweeté, combien de fois il se retrouve dans une page Wikipédia, etc. etc. Alors, tous ces indicateurs de médiatisation, qui ne sont pas des indicateurs de science, de, de, de citations scientifiques, parce que c'est pas repris dans d'autres articles, mais dans la presse, mais dans les réseaux sociaux, eh bien on appelle toute cette famille d'outils pour calculer euh, la popularité, les alt-metrics. C'est encore une autre notion. La première chose à savoir, quand on parle de bibliométrie, c'est que c'est un sujet polémique. Pourquoi c'est polémique Parce qu'il y a confusion. Et pourquoi il y a confusion C'est parce que depuis sa création, en fait, la bibliométrie a été détournée de son intention originelle. Au début, M. Eugène Garfield, au début des années 60, avait créé un système de calcul de citation pour permettre de repérer des revues intéressantes sur lesquelles se concentrer dans un domaine. Et depuis ce moment-là, eh bien, il y a eu comme un glissement de l'utilisation des, des, de la bibliométrie. Un, pour évaluer le contenu, en disant « Ah, mais c'est parce qu'on l'a publié dans une revue prestigieuse, du coup c'est du contenu euh, » de qualité. Alors il y a eu un biais et on a essayé de lui faire dire qu'en fait ça permettait de donner un avis sur le contenu de chaque élément publié dans une revue et aussi ça sert pour évaluer les auteurs. Donc tel chercheur a été publié dans telle revue, ok on peut l'embaucher. Alors ça a été un détournement de cette intention originale juste pour repérer en fait des revues pertinentes dans un domaine ça, euh, ça, il y a eu une dérive pour évaluer le contenu des articles publiés dedans et aussi leurs auteurs. Je vous rappelle que tout ce qui est nombre de citations, nombre de publications, ce sont des critères d'autorité. Donc si vous évaluez un document que vous avez entre les mains, un critère d'autorité, ça va vous permettre de savoir comment orienter votre concentration. Qu'est-ce que vous allez devoir évaluer en premier Qu'est-ce qu'il va falloir être plus attentif Mais ça ne vous donnera jamais un jugement final du contenu du document que vous avez entre les mains. Vous n'avez pas le choix pour avoir un avis définitif sur une question que de lire tout le contenu, de l'analyser dans le détail, euh, de reprendre la méthode, etc. etc. Alors, euh, les critères d'autorité ne permettent que de faire des raccourcis de pensée, on appelle ça des heuristiques ça nous permet des fois de court-circuiter certaines choses et puis de choisir de concentrer notre attention sur un élément plutôt qu'un autre, mais ça ne nous donnera pas de jugement définitif sur quelque chose. Alors on peut imaginer les dégâts que ça peut occasionner quand on les prend en paquet et qu'on fait des calculs avec. Hum euh... bon, donc, ça. donc les nombres de citations et compagnie, ce sont des critères d'autorité, pas de contenu. Qu'est-ce qu'on a comme indicateur principal quand on parle de bibliométrie Alors les deux principaux, c'est un le nombre de publications, combien tu as publié d'articles, dans quelle revue, ah ouais, pas mal. Et ensuite, l'impact de ces publications. Combien de fois tu as été cité Par qui Dans quelle revue Donc ça c'est vraiment, quand on parle de bibliométrie, c'est vraiment les deux principaux. Mais il faut pas oublier qu'il y en a plein d'autres. Il y a des indicateurs de spécialisation. Par exemple, euh, tel chercheur, combien est-ce qu'il a publier d'articles dans ce domaine. Ce département, est-ce qu'il est plus orienté dans telle sous-discipline ou plutôt dans telle autre? Donc ça, ça serait des choses qui seraient calculées avec des indices de spécialisation. Il pourrait y avoir aussi des indices de collaboration. En 2019, est-ce que l'Université de Montréal a plus collaboré avec Concordia ou avec l'UCAM dans le domaine de la biochimie? Alors, on pourrait le calculer avec des indicateurs de collaboration. Aussi des indicateurs de interdisciplinarité. Ah, le département de sociologie, est-ce qu'il a plus collaboré avec sciences politiques ou avec sciences économiques Voilà, Donc ça, ça serait aussi des indicateurs. Alors, ça c'est les principaux, mais il y en a encore plein. Certains utilisent même, par exemple, les publications scientifiques pour faire un, un ranking, un classement des universités et des départements. Alors, ça peut être utilisé à plein de sauces. Mais ça, ça serait quand même les principaux faire un petit historique aussi j'aime bien comme je suis historien tout savoir où on vient alors en fait le terme bibliométrie a été inventé en 1934 par monsieur Paul euh qui a un peu défini qu'est-ce que c'était hein. donc on va calculer le nombre de, de publications dans un domaine le nombre de livres euh, et ensuite l'idée a fait son chemin dans les, au début des années 60 monsieur Eugène Garfield a fait des publications sur ce thème en 63 il crée avec un collaborateur une base de données qui s'appelle le Science Citation Index. Au début, c'était des dictionnaires papier, Et puis après, dans les années 90, c'est devenu des CD-ROM. Et après, dans les années 2000, c'est devenu un site web. Et c'est devenu Web of Science. Alors, euh, Et grâce à ça, à partir de 1975, ils ont commencé à créer le Impact Factor. C'est-à-dire que pour chaque revue qu'ils avaient recensée, ils calculaient son impact. Alors c'était au niveau de la revue, ben, cette revue elle a été citée beaucoup par telle autre, mais un peu moins par celle-ci, et du coup ça permettait de faire un, un chiffre, un rang, qui était le impact factor. On va aller voir un peu plus loin qu'est-ce que c'est. Euh, cette idée de nombre de citations a fait son chemin, et c'est ce qui a fait le succès de Google. Pourquoi est-ce qu'on trouve des choses très pertinentes dans Google Comme nous l'a expliqué euh, Mathieu Thomas dans les précédents webinaires, eh bien, c'est principalement grâce à l'algorithme PageRank, du nom de Larry Page, mais en fait euh, qui est basé sur les principes de Eugène Garfield, c'est-à-dire que plus une page est citée, plus ça va être poussé dans les premiers résultats de Google. Alors c'est pour ça qu'on est très satisfait, c'est parce que souvent on a des pages très populaires qui correspondent bien à ce qu'on veut. Alors ça, ça a été repris comme ça en 1998. En 2004, Google Scholar naît. Et rapidement, il va utiliser le H-Index qui a été créé l'année suivante pour faire des calculs de nombre de citations. Euh, et on a vu dans les dernières années une éclosion de nombreux acteurs qui, euh, qui, ont, euh, qui ont décidé d'investir le champ de la bibliométrie. Donc il y a plein de bases de données maintenant, alors où ils font des bibliométrie complète avec des calculs, ou bien ils font des nombres de citations. Alors par exemple ici, on a le h-index Factor et le Simago Journal Ranking de Scopus qui est arrivé en 2007, Site.ai qui est arrivé en 2019, mais il y en a encore plein d'autres, donc on va aller en regarder quelques-uns. Je vous ai dit, voici les principaux acteurs. Donc Historiquement, le joueur principal c'est Web of Science, depuis les années 60. Ensuite, on a Scopus depuis les années 2000, avec Google Scholar aussi, qui essaye de jouer dans le terrain des bases de données libres, et un tout petit récent, site.ai. Ça, c'est les acteurs qui, font, euh, qui essayent de mettre l'accent sur le nombre de citations, le calcul, etc. Maintenant, il y a d'autres acteurs qui décident aussi d'avoir, alors ça, c'est des bases de données classiques, mais qui décident d'avoir le nombre de citations à l'intérieur de leurs résultats de recherche. Alors ça commence à arriver de plus en plus. Psycinfo en psychologie et une base de données qui depuis quelques années donne non seulement les résultats des articles en psychologie, mais qui recense aussi le nombre de publications, de citations, pardon, à l'intérieur de cette base de données par d'autres articles de la même base. Pareil pour sociological abstract. Alors il y a toute une série d'acteurs ici qui ont ajouté cette fonction. Euh, pour permettre à la personne qui consulte la base de données ben, d'avoir, euh, de mieux concentrer son attention sur certains résultats plutôt que d'autres. On va aller en visiter quelques-uns. La bibliométrie elle a des limites. Hein. Jusque-là, on ne fait que des calculs quantitatifs. Ça ne veut rien dire de la qualité d'un article. Un article, potentiellement, peut être beaucoup débattu, et puis finalement, tout le monde est d'accord que ça ne vaut rien sauf que comme il a été beaucoup débattu, il a été beaucoup cité et du coup il a un fort impact. Ou bien une revue peut être très populaire, être très prestigieuse, tout le monde veut y publier parce qu'on sait qu'elle est très lue, mais dedans il peut y avoir un article qui est publié et qui ne vaut rien. Donc c'est pas parce qu'une revue a fort impact qu'une revue est beaucoup citée que ce qui est à l'intérieur c'est de bonne qualité. Hein euh, selon les disciplines, et eh bien cela peut va faire varier beaucoup, beaucoup le nombre de citations. Euh, pas, alors, je vais aller plutôt dans la page suivante. C'est euh, plus explicite. Ici, alors par exemple, ici on pourrait avoir euh, des indicateurs complètement différents selon les disciplines. On peut voir que dans les arts et humanités, eh bien le nombre de citations est beaucoup plus faible. Pourquoi Parce qu'il y a moins d'auteurs il y a moins de... les publications prennent beaucoup plus de temps à être publiées et aussi à être citées. Alors que par exemple dans les neurosciences, ben, c'est publié tous les trois mois, c'est cité immédiatement et il y a beaucoup d'auteurs. Donc on peut voir qu'on ne peut absolument pas comparer des disciplines, euh, même proches, euh, parce que chacune a vraiment des processus de publication, des façons de faire complètement différentes. Alors, euh, donc ne comparez pas deux disciplines même proches. Hein, n Allez pas comparer la démographie et la sociologie. On pourrait penser que c'est pareil, mais c'est pas du tout pareil. Alors, oui, donc cette diapo est plus explicite. Qu'est-ce qu'on a comme problème de bibliométrie Tout d'abord, l'anglais est majoritaire car les principales bases de données qui font ces calculs bibliométriques sont des bases de données anglophones et qui se sont très longtemps concentrées sur la littérature en anglais. Alors, euh, du coup, ça fait baisser naturellement euh, les articles publiés dans des langues autres que l'anglais. Après, il y a des, naturellement des types de documents qui sont plus cités. Des articles comme des reviews, euh, comme des méta-analyses, des guidelines, etc. sont beaucoup plus cités que des articles classiques, qui sont des recherches sur un thème. Alors, euh, donc ça, ça peut être un biais aussi. Certains articles sont longs, donc du coup, ils citent plus. Dans certaines disciplines, on cite beaucoup plus que d'autres aussi, donc ça, ça va influer. Il peut y avoir des erreurs de citation ou d'attribution. On dit que ça vient de telle personne, mais en fait, la personne s'est trompée, ou bien euh, la base de données qui a fait le tri s'est trompée. Et il y a aussi un biais en défaveur des femmes. Alors, euh, je vous enverrai les liens, mais euh, il y a moins de femmes comme premier auteur, elles sont moins repérées dans les indices de collaboration. Alors là aussi, ça envoie des limites de tous ces calculs de bibliométrie. Donc c'est loin, loin, loin d'être quelque chose de parfait. On va aller faire un petit tour. On va commencer par Web of Science, qui est quand même notre, notre acteur historique, et la fonction Analyze Result. Et on va voir en quoi ça peut être intéressant de... Euh, d'utiliser des outils de bibliométrie. Pas forcément pour faire des comparaisons de professeurs entre eux, mais parce que ça peut nous donner un indicateur de sur quoi nous concentrer pour la recherche. Alors, je vais lancer la base Web of Science. Ah, j'ai oublié de me connecter. Pardon. Bon, peut-être que si je... Ouais. Alors, on va cliquer dessus, on va voir si j'y arrive. Ouais, super. Alors, donc... Je suis un expert mondial en hamster. En hamstérologie. Je lance une recherche dans Web of Science. Et là, je fais mes tris, mes calculs. Je pense que ma recherche est bien pertinente. J'ai repéré tout ce que je veux. Alors, des fois, quand on est face à, comme ça, un, un mur de résultats, eh bien, euh, on est un peu perdu. Donc, une manière pour savoir orienter sa concentration, son travail, ça serait de ne pas classer par date, avec le plus récent en premier, mais par nombre de citations. Alors là, du coup, mon sujet, les hamsters, eh bien, ça me dit que cet article a été cité 4500 fois depuis celui-ci, euh, 4300. Alors c'est normal, c'est parce qu'on fait plein d'expériences sur les petits hamsters. Mais du coup, vous pouvez, du coup, euh, savoir quels ont été les articles les plus... Euh, les plus cités, qui ont le plus d'impact dans un domaine. Donc tout simplement déjà par cette, ce tri-là, ça va vous permettre de mieux trier les résultats d'une recherche. Maintenant, Web of Science a aussi un outil qui permet de faire des calculs. Donc là, parmi les 87 000 résultats, je vais faire des calculs avec la fonction Analyse the Result. Par exemple, je suis en, en doctorat et je vais aller faire mon postdoc. En recherche sur les hamsters. Alors quelles seraient les principales universités qui ont publié sur les hamsters ben Là je vais aller dans Organization et on va voir que c'est, alors ben là c'est normal c'est toujours lui qui est d'abord, c'est University of California System. Là vous avez tous les universités de Californie à Los Angeles, à San Diego, à San Francisco, etc. C'est etc. Bon. normal qu'il apparaisse toujours en premier mais ici vous avez tout plein d'autres universités qui ont traité ce sujet-là. On pourra aller voir, c'est qui les principaux auteurs experts en amstérologie. Alors ici, vous voyez, il a pris tous les résultats et il les a calculés. Qu'ils soient premier, deuxième, troisième auteur, et bien ils apparaissent ici et vous pouvez voir quels sont les principaux chercheurs sur ce domaine. Alors, c'est une possibilité qu'offre la base de données Web of Science, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes arrivé à faire un ensemble de résultats qui est quand même assez élevé, euh, ne faites pas ce calcul-là sur 30 résultats, ça ne sera pas très pertinent, mais je dirais à partir de quelques centaines, vous faites votre calcul, et ça peut vous donner un indicateur de où aller faire votre doc, où aller faire votre post-doc, ou alors avec qui aller collaborer, euh, quelle institution euh, à être attentif, etc., etc. Alors ça peut être... Euh un bon indicateur, ça vous donnera pas d'idée sur le contenu, si c'est bon ou pas bon, mais ça va vous permettre d'orienter votre attention. Tout, tout comme la fonction time cited. On va rester dans l'univers Web of Science. À partir de Web of Science, euh, les, euh, les créateurs de cette base de données ont créé ce qu'on appelle le Journal Citation Reports, qui permet de trier les revues. Et du coup, on va savoir lesquelles sont les plus citées. Alors, par exemple, on va faire ça par catégorie. Et par exemple, je veux, dans le domaine de l'histoire, je vais aller à H, History. On va prendre la dernière année, c'est 2018. Et je lance la recherche. Histoire. Je clique dessus. Ti ti ti. Non, attendez, je suis allé trop loin. Et ici, euh, voilà. Ici, j'ai la liste des principaux, des principales revues scientifiques euh, en histoire triées par Uh, Web of Science et le journal Citation Reports. Donc, vous voyez ici, le facteur d'impact a été le facteur de tri principal de uh, cette liste. On pourrait avoir encore d'autres indicateurs. Uh, et là, vous avez donc les principales revues en histoire classées comme ceci. Alors, comment est-ce que l le, le facteur d'impact, impact factor est calculé pour l'année 2018 eh bien, en fait, on va prendre de l'année 2016 à 2017, combien de fois est-ce que la revue a publié d'articles On va dire 10. Combien de fois elle a été citée On va dire 100. Et on fait 100 divisé par 10 égale 10. Donc là, ça serait un facteur de 10. Là, en fait, vous voyez, c'est un facteur de 1.9. On va aller voir tout de suite dans une autre discipline que le facteur d'impact est complètement différent. Regardez, je vais aller dans en acoustique parce que c'est le premier de la liste, submit. OK, clear, ah, on va effacer tout, et on clique ici, submit. Vous voyez, dans le domaine de l'acoustique, les facteurs d'impact sont complètement différents. Le plus haut est à 7, etc., etc., alors, euh, donc, ne comparez pas des disciplines et même des disciplines proches. On pourrait avoir encore d'autres indicateurs. On va aller voir euh, d'autres indicateurs comme le, le gain Factor, qui est moins utilisé désormais. Euh, sachez que dans les domaines des sciences, euh, des arts et des humanités, euh, le facteur d'impact sur deux ans, qui est celui par défaut que je vous ai montré, est moins pertinent. Parce qu'en fait, dans les domaines des sciences humaines, bah, il faut souvent un temps long, même des fois 10-15 années avant d'être cité. Alors, euh, euh, cette base de données a créé un, un, un facteur d'impact sur 5 ans. Donc des fois, quand vous êtes dans les domaines art, humanité, euh, bah, ça, ou même sciences sociales, ça peut être intéressant de faire un facteur d'impact sur 5 ans, parce que ça va être plus pertinent. Alors, donc voici « Web of Science ». Et la base de données qui a été créée à partir d'elle, le Journal Citation Reports. Comme ceci. Alors, évidemment, il y a plein de billets. Énormément de publications en anglais dans Web of Science. Ça crée un billet. Euh, C'est ça. Le Engain Factor dont on parle plus trop, mais parce qu'il a surtout été repris de manière très populaire par Scopus. En fait, ce qu'il disait, c'est ben, être bien cité par plein de revues, c'est pas mal. Mais est-ce qu'on pourrait donner un peu plus de crédit à des revues euh, qui sont beaucoup citées Par exemple, dans l'idée de se dire, ben, si je suis cité dans une fois dans 10 revues, ben, ça vaudra peut-être moins que d'être cité euh, 11 fois dans une super revue. Alors, plutôt que d'être cité plein de fois dans plein de petites revues de seconde zone, il vaut mieux être cité quelques fois dans des grandes revues. Alors du coup, on a créé une, un algorithme euh, et qui permet de euh, prendre en compte ceci. Donc, plus euh, vous êtes cité dans une revue qui elle-même est beaucoup citée, plus ça vous donne des points, en quelque sorte. Alors, ça a été surtout repris par Scopus, qui a produit un indicateur en libre accès, qui est le Simago. Journal ranking. Alors, euh, c'est ça. Donc, c'est le principe qu'ils utilisent pour leur indicateur Notez aussi que dans leur tableau simagojr, euh, ils ont une colonne qui s'appelle le Site Per Doc, qui est exactement celui qu'on a vu avant, le facteur d'impact. Sauf que, en fait, là sur facteur d'impact, il y a comme un, un trademark de la société Thomson Reuters. Alors, du coup, ils n'ont pas réutilisé le même nom, mais le, le calcul est le même. Donc le Site c'est exactement la même chose que Factor d'impact, sauf que ça n'a pas le même nom, puisqu'il y a une sorte de marque déposée sur ça. Alors on peut aller faire un petit tour, sur le Simago JR. Simago JR. Ici, par exemple, Journal Ranking, on va aller dans Art Humanité, Ensuite, on va enlever la pub. Ensuite, je vais en histoire. Tous les pays, tous les types, 2018. Et là, vous avez un classement de revues en histoire. Alors, vous voyez, beaucoup de Britanniques, beaucoup d'Américains, c'est en anglais, etc., etc. Donc c'est une autre manière de trier et de calculer les indicateurs. Vous avez peut-être entendu parler du h-index. Alors ça aussi, c'est très populaire mais euh, malheureusement c'est une catastrophe euh, au point de vue euh, qu'est-ce que ça veut dire Alors monsieur Hirsch euh, a créé euh, en 2005 un indicateur qui est en fait la somme de deux idées, c'est-à-dire le nombre de publications et le nombre de citations à la fois. Et tout ça condensé dans un seul et même chiffre. Alors, euh, vous voyez, c'est comme si on essaie de mélanger deux dimensions pour en mettre dans une. Donc là, on perd plein d'informations, et du coup, on a un chiffre final qui veut pas trop dire grand-chose. Alors, malheureusement, mais malheureusement, euh, il est arrivé au même moment que Google Scholar, et qui a utilisé cet indicateur pour faire des calculs. Et du coup, c'est devenu très populaire. Alors c'est comme euh, c'est comme il a eu il est tombé au bon moment lui on peut faire un indicateur euh, H sur une personne, mais on peut le faire aussi sur un groupe de personnes ou un pays, une institution, une période de temps, etc. Euh, il suffit d'agglomérer les, les, les résultats. Euh, cependant, évidemment, il y a une grosse confusion hein, quand on fait. Alors, ça serait quoi l'idée du, du score final. Par exemple, si vous avez un H-index de 5, ça veut dire que vous avez été au moins cité 5 fois dans 5 documents que vous avez publiés. Non, non ça veut dire que 5 documents que vous avez publiés ont au moins été cités 5 fois. Euh, mais, possiblement, comme, un, un, comme les deux données sont calculées, peut-être que vous avez publié beaucoup de documents mais qui n'ont été pas beaucoup cités, ou bien vous avez publié peu de documents qui ont été beaucoup cités, mais vous aurez le même chiffre à la fin. C'est une sorte de, de calcul de, de et d'agglomération de deux données. Alors ça veut un peu trop rien dire, on sait pas du tout où vous êtes. Est-ce que vous êtes beaucoup publié, pas beaucoup cité, ou peu publié, beaucoup cité. Alors, ça fait beaucoup de confusion. Si vous voyez le H5, ben, ça veut dire qu'il est calculé sur les cinq dernières années. Alors, euh, de manière assez amusante, Monsieur Hirsch, qui, qui s'était amusé à créer cet indicateur en 2005, en 2020, là, juste en janvier, il a publié dans une revue euh, une sorte de, de mea culpa en disant bah, « si j'avais su qu'il deviendrait la créature de Frankenstein qu'elle est devenue, euh, je, me, je me serais mordu la langue trois fois ». Alors vous voyez, c'est comme s'il avait renié cette invention qu'il avait faite. Alors là, vous avez le lien vous pouvez aller voir, et il a dit ça. Euh, si vous voulez calculer votre indice H, bah, le mieux, parce que, euh, évidemment, tous les chercheurs, non, pas tous les chercheurs, qu'est-ce que je raconte Je suis pas réveillé. Alors, il y, a, il y a des chercheurs qui se disent, ah oui, moi j'ai un, un indicateur de H de temps, et toi, combien Alors, bah, le but du jeu, c'est d'essayer d'avoir le H le plus élevé, donc vous n'allez pas mettre de limite de temps, vous allez essayer de calculer le H le plus long possible sur toute votre carrière. Comme ça, plus vous êtes un vieux chercheur avec plein de publications, plus votre H va augmenter. C'est peut-être pour ça qu'il est populaire, c'est parce que euh, il augmente toujours. Donc, les gens ont l'impression de marquer des points comme jouer à des jeux vidéo. Alors si vous voulez calculer un H très généreux, eh bien, euh, il y a un logiciel gratuit qui va interroger Google Scholar pour vous, qui s'appelle Publish or Perish, qui est fait par Madame Arzing, et qui vous permet de calculer votre indicateur H en agglomérant plein de données. Alors comme ça, après vous allez pouvoir dire euh, « mon H est de temps, et toi euh, ?» Évidemment, euh, vous saurez que ça n'a pas une énorme valeur, mais euh, comme c'est très populaire, ben, vous savez comment ça marche. Le petit nouveau, site.ai, qui est arrivé en 2019. Alors, c'est une base de données qui euh, calcule le nombre de citations sur un ensemble de résultats. Alors, d'après ce que j'ai compris, ils ont quand même plus une orientation santé, biochimie, etc. Euh, mais ils ont introduit une notion nouvelle, et que je pense qu'il va s'améliorer bientôt. C'est non seulement avoir le nombre de citations à l'intérieur de site pour euh, chaque article, mais en plus, vous savez si une citation euh, soutient une thèse, ne fait que la mentionner ou dit « ah ben non, euh, je suis pas d'accord ». Alors, je pense qu'ils font évidemment des calculs automatiques en fonction de la manière dont la citation est reprise dans le texte, mais j'avais trouvé intéressant qu'ils fassent ça. Et en plus, site.ai est en libre accès, donc vous pourriez savoir Combien de fois celui-là a été cité Et par qui Depuis quand Évidemment, ça ne prend en compte que les documents qui sont eux-mêmes dans Site. C'est-à-dire ça ne tient pas en compte de documents qui seraient extérieurs. Et c'est aussi le cas pour tous les documents quand on fait des calculs bibliométriques. Chaque fois, les calculs sont faits pour tous les, docu les autres documents qui sont dans la même base de données. Alors, euh, Web of Science, si Web of Science vous dit... 40 citations, ça veut dire que ça a été cité 40 fois dans d'autres documents qui sont eux-mêmes dans Web of Science. Ça va ignorer tous ceux qui sont en dehors. Et puis du coup, si vous voulez faire un hash généreux, bah, faites-le avec Google Scholar, puisque ils ont un nombre colossal de documents, donc du coup, ça va naturellement booster votre résultat final. Alors, euh, voilà. Donc, on a fait un petit aperçu. On a vu les principales choses... À connaître sur la bibliométrie on a fait un petit panorama de quelques-uns euh, si vous avez des questions ça va faire plaisir d'y répondre en gros qu'est ce qu'il faut retenir Eh bien c'est un indicateur un critère d'autorité ça ne vous permet pas de vous faire un jugement définitif sur un article ou sur une recherche par contre ça va vous permettre d'orienter votre attention savoir qu'est ce qu'il faudrait lire en premier qu'est-ce qu'il faudrait aller euh, avoir un, un œil plus attentif. Alors, euh, et, vous, comme, et vous avez eu aussi quelques éléments de limite de la bibliométrie quand on est dans la recherche. Alors, Marie-France, qu'est-ce que nous aurions comme question ce matin? Oui, première question. Euh, je ne suis pas encore familière avec la recherche. J'avais mmh. vu au qu'on devrait mettre un astérix. Après un mot-clé de recherche. Pourquoi fait-on cela? Merci. Ah oui, tout à fait. Alors, ça, c'est quelque chose que nous avons vu dans la capsule stratégie de recherche. Donc vous allez voir, euh, quand vous allez, euh, si vous retournez donc sur la page pour vous inscrire sur cette formation d'aujourd'hui, d'ici ce soir, je pense, je vais mettre en ligne la capsule vidéo sur la bibliométrie. Donc vous pourrez la revoir et vous verrez qu'elle euh, est dans un bouquet de vidéos, et dans une de ces vidéos, qui s'appelle « Stratégie de recherche », on explique comment fonctionne cette petite étoile. La petite étoile permet de remplacer un ou plusieurs caractères qui terminent le mot. Alors du coup, ça permet de retrouver les pluriels, euh, les féminins, les déclinaisons du mot, euh, parce que normalement, tous les outils, toutes les recherches que vous lancez dans les outils à l'université, euh, vont chercher exactement le mot que vous demandez. Donc si vous demandez le mot au pluriel, il va chercher juste le pluriel. Si vous cherchez juste au singulier, ça va chercher juste au singulier. Et si on veut les avoir tous, il va falloir mettre la petite étoile au bon endroit. Alors, euh, donc, donc ça sert à trouver toutes les déclinaisons. D'ailleurs, je pourrais vous faire une petite démonstration. Euh, dans un outil qui utilise la troncature... On va aller retourner sur Atrium, qui devrait refonctionner ce matin. Donc, par exemple, hamster. Si je tape hamster dans le catalogue Atrium, ça ne va chercher que hamster au singulier, c'est tout. C'est-à-dire que ce mot-là sera ignoré. Donc, pour avoir hamster et hamster au pluriel, ou hamsterologie, hamster maniaque, etc., donc, tous les mots qui commencent par hamster, eh bien, je vais mettre une petite étoile collée ici. Et du coup, j'aurai après tous les résultats qui commencent par Amsterdam, qui s'arrêtent ici ou qui peuvent continuer. Oui, il y a une autre question. Euh, quels sont les sites de calcul bibliométrique à retenir en sciences humaines, selon vous J'imagine que Google Scholar et Web of Science. Euh, alors en sciences humaines hum, euh, ben, ce que vous pourriez faire ça serait écrire à votre bibliothécaire disciplinaire alors vous allez sur la page d'accueil des bibliothèques explorer par discipline et par exemple vous êtes en histoire alors je vais dans histoire ici attends un petit peu je vais dans histoire ici, pour voir quel est mon bibliothécaire, et c'est Marie-Ève Ménard. Et là, je lui envoie un courriel et je lui demande, euh, ben, en histoire, quelles seraient les principales bases de données qui font de la bibliométrie. Et puis, elle va vous répondre. Voilà. Ok, une autre question. Pour le domaine de la science, quel est le meilleur indicateur? Un euh, meilleur indicateur, un article? Je vais recommencer. Je vais recommencer. Pour oui. le domaine de la science, quel est le meilleur indicateur Un article, virgule, le, le plus d'impact est-il est-il le plus cité Mais il peut contenir des billets scientifiques, alors on est dans un dilemme. Quoi faire? Comment faire Ok. Euh... <rire> euh... Alors. Comme je vous disais, le fait d'être beaucoup cité ne vous donnera pas euh, de. Non, ça ne va pas vous dire si le contenu est bon ou pas. Ça va juste vous aider à avoir plus ou moins d'attention pour un article ou pour un autre. En effet, si un article euh, contient des erreurs et qu'il a été beaucoup critiqué par ses collègues, il va avoir naturellement un indice de citation fort. Alors, euh, donc, le fait qu'un article soit beaucoup cité ne va pas vous donner d'indicateur si le résultat de la recherche est bon ou pas. Par contre, ça va vous donner une, un indicateur de est-ce que je vais donner mon attention à cet article ou pas. Ça va vous donner euh, un indicateur sur comment travailler et comment, être, que, comment va être votre attitude vis-à-vis -vis de cet article. C'est-à-dire que même s'il n'est pas bon, parce que vous avez découvert qu'il n'était pas bon finalement, ben, vous saurez quand même qu'il a fait quand même, euh, il a eu un impact significatif à un moment donné et vous saurez pourquoi. Donc, euh, euh, un indicateur de nombre de citations, d'impact d'une revue. Alors, euh, comment dire Quand c'est au niveau d'un article. Ça vous permet de savoir comment vous positionner vis-à-vis -vis de l'article, mais aussi, euh, c'est quelque chose que j'ai peut-être pas fait euh, pas assez bien expliqué, euh, des fois vous avez un indicateur pour la revue, mais ça ne veut rien dire pour les articles qui sont publiés, c'est-à-dire qu'une revue peut être prestigieuse en général, mais ça ne veut pas forcément dire que les articles qui sont publiés à l'intérieur aussi sont euh, de bonne qualité. J'aurais dû boire plus de café ce matin, je ne sais pas si c'est très clair. On va voir s'il va si répondre. Là, il y a une autre question, en attendant. Mm -hmm. Est-ce euh, que la bibliométrie nous permet de cibler des revues, des revues scientifiques potentiellement intéressantes avant d'entamer une recherche? Euh, oui, oui. Euh, par exemple, euh, vous pourriez vous en servir pour explorer dans un domaine et puis, euh, avec quelques mots-clés, essayez de voir ça serait quoi les revues qui publient le plus dans ce domaine-là. Et ensuite, allez voir dans quelques documents récents des principales revues qui sortent. Euh, C'est quoi le type de méthode utilisée C'est quoi les principaux sujets Donc, ça peut être un indicateur pour avoir une idée de la recherche dans un domaine. Ou bien, ça peut aussi vous vous donner comme indicateur dans quelle revue aller publier, par exemple. Vous faites une recherche sur euh, sur les hamsters et euh, les hamsters à poils bleus. Vous lancez une recherche hamster à poils bleus et vous regardez toutes les revues qui ont publié des documents sur les hamsters à poils bleus et vous les classez. Et du coup, ça va vous permettre de savoir ben, à quelle revue je vais euh, soumettre. Et puis, de quoi, ça, ça peut même vous faire découvrir des nouvelles revues que vous ne connaissiez pas. Alors, ça peut être un très bon indicateur pour, dans un domaine, connaître quels sont les principaux acteurs. Oui. Parfait. Et puis, ta question d'avant, la personne a, a te remercie. Ah oui, elle mmh. me pose une autre question. Oui, merci. Euh, D'après vous, quel est le meilleur indicateur qui présente moins de billets? De billets? Mmh. Alors, ben, ils ont tous des billets. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que j'aime bien quand le billet est assez explicite. C'est-à-dire que toutes les bases de données ont des billets. Par exemple, on a vu que Web of Science, qui est quand même mon gros favori, il a un biais en faveur de la littérature anglo-saxonne. Donc, si je veux des choses en, en français dedans, hum, il y en aura moins. Mais au moins, je sais que ce biais existe, parce que je connais la liste de toutes les revues qui sont dans Web of Science. Et puis, euh, Web of Science publie des rapports euh, elle, euh, régulièrement sur les revues qui ont été bannies, celles qui ont été... Euh, euh, C'est quoi ces critères d'inclusion mon grand favori, quand même, dans les sciences, c'est Web of Science, malgré, par exemple, le fait du biais en anglais. Euh, donc, euh, tout ça. donc, tout ont des biais, mais si les biais sont explicites, ben, ça permet de mieux comprendre le contenu. Ouais. Okay. Euh, oui. Euh, oui, une autre question. Est-ce que les éditeurs prédateurs sont répertoriés en bibliométrie? Oui, très bon point. Effectivement. Alors les éditeurs prédateurs, c'est quelque chose d'assez récent. Donc c'est des revues qui disent qu'elles font un travail de révision par les pairs alors qu'elles n'en font pas du tout. Et alors on arrive de mieux en mieux à bloquer les éditeurs prédateurs. C'est-à-dire que de moins, enfin maintenant les chercheurs sont quand même assez avertis et ils évitent d'aller publier n'importe quoi, n'importe où. Mais par contre, il y a une entrée par laquelle maintenant les revues prédatrices euh, arrivent et, euh, qui est problématique, c'est les chercheurs qui, dans leur bibliographie, citent des articles dans des revues prédatrices. Alors, euh, du coup, ben, ça change la, la la bibliographie, ça change les calculs bibliométriques. Alors, euh, oui, oui, effectivement, euh, de alors j'hésite à dire de plus en plus, mais en tout cas, on a vu arriver ces dernières années beaucoup d'articles publiés chez des éditeurs, prédateurs dans des bibliographies d'articles qui, eux, étaient normaux, j'allais dire. Oui. Oui, une autre question. Est-ce qu'on peut citer dans la thèse les démarches de notre recherche comme utilisation de tels indicateurs? Merci. Euh, oui, oui. Si vous décidez dans votre thèse euh, de présenter euh, des calculs bibliométriques par rapport à un sujet, par rapport à un thème. Euh, indiquez bien la méthode que vous utilisez pour calculer, et du coup, bah, ça, va être, ça, ça va ouvrir ensuite à une discussion sur euh, la pertinence ou pas de ces indicateurs. Alors, si vous utilisez des indicateurs bibliométriques, oui, toujours bien indiquer euh, la manière dont ils sont calculés, parce que du coup, on va pouvoir ensuite en discuter. Malheureusement, souvent des personnes... Euh, euh, Lance les indicateurs, par exemple j'ai un indice de temps, mais ils disent pas du tout, calculer comment, avec quel outil, à quelle époque, avec quel terme, etc. Alors, indiquez bien bien toute la méthode qui est faite pour le calcul. Euh, vous pouvez la mettre en annexe, parce que des fois c'est peut-être un peu lourd et ennuyant, mais au moins mentionnez-la, et très précisément, euh, et comme ça après vous serez préparé aux questions. Ouais, tout à fait. Merci. Euh, euh, oui, donc, euh, sur la question de Monsieur Avant, mm -hmm. est-ce que cela nous permet de crédibiliser une recension des écrits? Alors, si vous faites une recension de littérature, euh, donc vous essayez dans un domaine de retrouver le plus de documents possibles sur un sujet, si en plus vous arrivez à inclure des éléments de bibliométrie dedans, comme nombre de citations, etc. Bah, c'est une variable supplémentaire qui permet d'orienter son attention. Alors, euh, si vous avez la possibilité de le faire dans une revue de littérature, ça peut être euh, quelque chose d'intéressant. Oui. Comme ça, vous montrerez que tous les résultats ne sont pas équivalents. Alors, évidemment, on peut se baser sur la connaissance qu'on a d'un domaine pour valoriser un article plus qu'un autre, mais vous montrerez aussi que vous êtes capable de manipuler des indicateurs euh, de nombre de citations, d'impact. Alors oui, ça va demander plus de travail, mais ça peut être une variable intéressante que d'ajouter le nombre de citations dans une revue de littérature. Et aussi en indiquant bien comment est-ce qu'elles sont calculées, à quel moment, sur quels critères. Donc toujours bien indiquer la méthode. Merci. Alors je pense qu'il n'y a pas d'autres questions je ne vois. vois pas d'autres questions. Mm -hmm. ouais. Excellent. Super. Alors, ben, je vous remercie. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine. Au plaisir de vous revoir demain pour un nouveau webinaire. Euh, Qu'est-ce que nous aurons demain Oui, je l'ai noté. Euh, bloguer sur sa recherche. Ok. Alors, <rire> on ira voir comment se créer une réputation de chercheur avant même sa thèse, avant même les premiers articles publiés dans des revues avec comité de lecture en bloguant sur son sujet de recherche. Alors, à demain avec votre café. J'espère que je serai un peu plus réveillé. À demain. Merci,